Bonjour à tout le monde. Donc, bonjour, bonjour. Je viens lancer aujourd'hui, euh, officiellement, depuis ce matin, c'est-à-dire depuis ce moment où vous entendez ceci. Euh, nous allons faire un jeûne d'Esther. Le mois passé, il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup de vies qui étaient changées, beaucoup de transformations. Donc nous allons en faire pareil. Nous allons donc... Euh, En quoi ça va consister? C'est-à-dire, si tu écoutes ceci à 9h, de 9h, bonjour le roi Alain, de 9h aujourd'hui, tu vas compter 72 heures. Et pendant les 72 heures-là, tu ne mangeras rien. Tu ne vas pas boire. Mais sur instruction divine, la seule chose qu'on va boire, ce sera euh, le thé de désenvoûtement. Donc, ça dépend de votre ville. Vous demandez le, là où vous êtes, à votre représentante. Et puis, on, on peut vous envoyer ce thé. Donc, vous prenez le thé de désenvoûtement. On, on va boire une fois par jour. Un verre. Donc, pendant ces, ces jours de, de jeûne, nous allons prier dans les heures suivantes. Six heures. 12 heures, 18 h minuit et 3 heures. Celui de 3 heures, ce sera le bain de pipi. <coughs> le peu de pipi qu'il y aura dans votre corps. Et si vous écoutez ceci à supposons 8 heures, ce sera de 8h à 8h dans deux jours. Donc, j'écoute ceci à 8h jeudi. Vendredi, 8h. Ça fait 24h. Samedi, 8h. Ça fait 48h. Dimanche, 8h. Donc, vous allez encore manger dimanche à 8h. Recevez la grâce de le faire. Pendant le jeûne maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est un moment où tu apportes... Tes requêtes ce que tu demandes à dieu ça peut être des choses que tu demandes depuis longtemps ça peut être des choses que tu viens de, de te rendre compte que tu devrais demander ça peut être des choses euh, qui te sont inspirées juste comme ça pendant ces jours de jeûne ceux qui peuvent si vous pouvez ralentir vos mouvements au maximum et rester quelque part, faites-le. Il y en a très peu, messieurs. Vous pouvez ou vous pourrez euh, aller peut-être dans un monastère. Donc, si vous êtes dans la ville de Douala et que vous avez besoin d'un endroit de recueil pendant ces trois jours, puisque vous ne mangerez pas, donc vous n'allez pas consommer, vous me faites signe en box. Si vous voulez participer à ce jeûne qui n'est pas payant, c'est que vous aimez le gratuit. Vous pouvez écrire, vous nous faites un message inbox. Donc, je vais laisser le numéro ici en haut. je pense que c'est tout la prière ne se fera pas sur Facebook ça se fera sur Zoom Donc, on a un groupe de prière en privé dans lequel on envoie les mmh. liens de prière Oui, contacte la représentante de Nantes pour le thé. Ce thé va activer vos pouvoirs. Ça va enlever ici un n'importe quoi dans votre ventre. Là, ça va sortir. Bonjour, la reine Frédéric. Voilà ouais, les instructions que j'avais pour vous ce matin. Je, laisse, je déclare sur vous la grâce de faire ce jeûne jusqu'au bout. Je déclare la grâce de porter ce jeûne jusqu'à la fin. Donnez juste la ville où vous voulez, le thé, vous contactez, il y a les numéros sur la page. On va faire de notre mieux pour vous donner le thé aujourd'hui. Yann, tu as écrit dans la nuit ou Bien, écrit à nouveau. Parfois, vous écrivez la nuit et vous espérez qu'on vous reprend la nuit. Ce n'est pas, pas cool. Douala, le numéro, c'est le 680-611-0701. Bouddha, si tu payes, on peut t'envoyer ça aujourd'hui. Maximum à 10 h ça peut être dans le, la voiture. Tu reçois ça le soir ou demain matin. Yaoundé aussi. Vous demandez, on vous envoie ça rapidement. Le thé, on le vend normalement à 12 000. Mais euh, pour ce jeune si je vais descendre ça à 10. Les délivrances que les gens ont déjà eues avec le thé là. C'est le même thé que la femme disait que son mari, qui avait une autre femme qui faisait quoi, quoi, quoi dehors. Depuis qu'il boit, est devenu doux comme un agneau. Il ne sait même pas qu'il est en train de Donc, quand vous allez boire, vous allez dire que c'est n'importe quoi dans votre corps. Ça va sortir. Mmh. Abidjan, je pense qu'il y en a là-bas. Contactez-moi à ça après, je vais voir avec la dame. Je pense qu'il y a ça là-bas. OK. Donc, je viens bénir votre travail spirituel. Je déclare que vous venez vous engager ce matin à faire ce jeûne. Vous recevez la grâce de l'amener jusqu'au bout. Il déclare sur vous l'ouverture de vos portes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous écrivez inbox vous mettez dans le groupe de prière. Et vos, vos requêtes de prière aussi, vous envoyez ça sur un numéro. Il y a une personne qui va vous contacter. Ça va vous faire un voice pour prier avec vous. Ne dites pas Seigneur, bénis-moi, bénis tout le monde entier. C'est trop vague. Je vous apprends tous les jours à prier ici. Ok. Nous déclarons l'ouverture de vos projets, la concrétisation de vos projets. Tout ralentissement est enlevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez jamais jeûné de toute votre vie, c'est l'opportunité pour vous. La reine nickel ange hein? tous mes produits sont trop top je hein? <rire> mets pas un produit je mets toujours mes produits sur l'instruction instruction divine jusqu'à une blague ben. bon bonne journée on se trouve à midi dans la prière écrivez en inbox on vous envoie le lien pour entrer dans le groupe bonne journée